Bonjour à tous, nous sommes le 30 octobre 2020, euh, à quatre jours de l'élection présidentielle américaine. Euh, C'est une période qui est en, quand même très, très tumultueuse. Euh, les confinements euh, se poursuivent un peu partout. Euh, ici au Québec, euh, on devient de plus en plus euh, fermé. Euh, les gouvernements ne comprennent pas que plusieurs entreprises commencent à, à, à faire faillite et euh, les gyms, comme on avait eu la nouvelle, que les gyms étaient prêts à ouvrir, mais dans le fond, les, les centres d'entraînement. Euh, non, ça a été refusé parce que le gouvernement a dit on impose un amendement non seulement euh, au gym, mais aussi aux personnes qui vont aller s'entraîner. Donc, euh, ici, on peut manger du McDonald's, on peut boire, des ben, SAQ c'est ouvert, SDS, euh, CBD est ouvert, on peut fumer de la marijuana, du pot, il a pas de problème. On peut boire à, à volonté, manger du McDonald's, c'est ouvert, on peut aller se gaver, de mais il faut pas aller s'entraîner parce que c'est dangereux de s'entraîner. On peut attraper la COVID. Donc, euh, diagnostic de, de notre gouvernement qui se trouve à imposer des règles qui sont absolument anti-capitalistes, euh, euh, qui sont anti-économiques. Euh, euh, moi, je parle d'économie ici. Là. Euh, au niveau du coronavirus, rapidement comme ça, euh, j'ai encore regardé les statistiques. Euh, je ne veux pas vous les imposer parce que... Il y, a, il y a beaucoup de tests, donc de cas, c'est normal que ça monte, c'est une bonne chose, mais les, mo les, les morts, il n'y en a pas. Les, les morts qu'on constate, c'est des morts qui sont dans les CHSLD et dans les résidences de personnes âgées. Vous avez seulement à taper euh, « mort euh, COVID euh, » au Québec et vous trouvez ça sur l'Institut de, de la statistique du Québec et euh, écoutez, euh, c'est à peu près le même taux de mortalité que euh, normalement en automne dans les CHSLD. Euh, et pourtant, on confine le Québec en entier, et c'est la même chose en France, c'est la même chose en Allemagne. Et il y a quelque chose, de, quelque chose ce qui se passe. C'est comme si on voulait détruire euh, l'économie, la petite économie, euh, hier, comme... Je suis allé faire des commissions. Euh, je suis allé dans un centre de rénovation. Aucun problème. On met notre masque, distanciation. Un peu de jus en train et tout est beau. Il n'y a rien, rien qui a changé comme habitude. Chez Walmart, c'est la même chose. Aucun changement. Beaucoup, beaucoup de monde dans le stationnement. Euh, au niveau de, du Canadien Tire, c'est la même même chose. Beaucoup de monde. Euh, aucun problème. On prend les mesures de de avec distanciation. ça c'est correct. On met notre, max, notre masque qui ne sert à rien dans le visage et euh, on s'en va et on, on fait notre parade. Et euh, pas de problème, euh, aucun, aucun problème. Mais pourtant, toutes les petites entreprises, euh, on les on, on, on brise ce... Ce lien de confiance entre les entreprises et les clients, les petites entreprises. McDonald's, vous pouvez aller acheter des, euh, des hamburgers, des frites, aucun problème. Allez vous gaver, allez boire à la SAQ, aucun changement, la même, même chose. Mais les petites entreprises, n'allez pas un restaurant, par exemple. C'est très, très dangereux. Ou surtout, n'allez pas vous entraîner parce que c'est hyper dangereux de s'entraîner. Mais allez vous gaver, allez boire, il n'y a aucun problème. On en est rendu là, Monsieur Legault. Peut-être que vous comprenez pas qu'est-ce que c'est le vrai capitaliste, en tout cas. On n'est pas là pour parler de coronavirus. Euh, je voudrais parler tout simplement de de, de, de l'économie et de ce qui se passe en ce moment et euh, ça va empirer parce que dans le fond, comme je vous dis, on est à quelques jours de l'élection américaine et euh, les temps sont très tumultueux. Euh, on a beaucoup, beaucoup de, de crainte dans, à savoir si les démocrates ou les républicains vont remporter l'élection. Euh, on va voir... De toute façon, euh, que ce soit un ou l'autre, ça change pas grand-chose. Moi, je crois encore que Trump va remporter l'élection, mais euh, au niveau de l'injection monétaire, ben, là les montants vont être différents, mais quand même, il va y avoir beaucoup d'injections monétaires. On avait dit on était rendu 1800 milliards au niveau euh, des Républicains et 3500 milliards au niveau des Démocrates, mais c'est pas dit que ça peut passer facilement d'un bord ou de l'autre. On peut arriver à un compromis, peu importe, qui remporte l'élection, mais c'est surtout les troubles sociaux qu'il va y avoir. Et là, on en parle beaucoup, beaucoup... Euh, euh, que ce soit un ou l'autre, euh, l'élection va être euh, difficilement acceptable par un clan ou un autre clan. Donc, euh, on est rendu là. Au niveau de l'économie, on parle de confinement en ce moment, mais on en parle euh, pour l'hiver jusqu'à l'été prochain. Donc, euh, on devient comme... Excusez, le terme on vient bien On veut confiner encore la population. Noël, oubliez ça cette année. Il n'y a pas de Noël là, cette année. Donc, euh, toutes les achats puis tout ça, euh, pas de Noël, pas de famille. Euh, on reste réserve nos petits coins. On, on boit. On peut aller à SAQ. Il y a, y a en masse euh, de, la, de la boisson. Et puis, euh, euh, vous pouvez même aller à SDS. Euh, S.C.D.Q. Je me souviens jamais du nom. J'ai, j'ai jamais été là. En tout cas, vous pouvez fumer de la, de, du, pâte de la marijuana comme vous voulez. Aucun problème. Mais allez pas surtout vous entraîner. C'est très, très dangereux. Ou allez socialiser, euh, avec des, des bonnes mesures, avec un masque, là, avant de vous asseoir, une table, là. C'est, ça, c'est hyper dangereux. Allez pas manger au restaurant. C'est hyper dangereux. Restez chez vous. Voilà, c'était la chronique euh, coronavirus. <rire> J'en reviens pas. Euh, c'est ça, on se trouve être dans une, une drôle de situation. Mais ben, c'est sûr que moi, je dis que la lecture américaine avait un, un impact vraiment, vraiment important dans tout ce qu'on vit en ce moment, parce que dans le fond, c'est une vision des choses... Euh, Selon ce que les démocrates voient, euh, la, la vie, et selon euh, ce que les républicains voient, euh, les républicains, Trump est plus régionaliste, et les démocrates euh, veulent vraiment se, se conformer justement au fameux plan euh, du grand reset, là, qui est du sommet d'avance, où on veut tout simplement repartir la machine, mais euh, je peux vous dire que je dire qu'on va remettre les dettes à tout le monde, là, tout ça. Là. Non, non, non, non. La partie n'est pas si facile que ça. Euh, vous allez voir ce qui va arriver. Là. Ça va arriver hein, au mois de juin, si ce pas remis, à cause des troubles sociaux, mais euh, ça va être à suivre parce que, dans le fond, c'est pas... Euh, les cadeaux, ça existe pas. Il euh, y a quelque chose, il y a anguille sous roche de tout ça. Destruction systématique de la petite économie. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Ben de toute façon, on... qui vivra, verra... On va passer la première étape qui est l'élection américaine et ensuite, on verra. Euh, là, ici, c'est quelques... avant de passer à certains graphiques, parce que je voulais vous parler euh, qu'on commence vraiment à craindre sur les marchés euh, et vous parler de l'or et des milliards d'or. Qu'est-ce qui est arrivé dans le passé euh, au niveau euh, de de, de l'or et des milliards d'or dans des temps troubles? Et c'était surtout là-dessus que je voudrais focusser pour la vidéo. Mais avant ça, on va aller voir quelques petites euh, euh, statistiques. 50 des petites entreprises européennes risquent la faillite selon le rapport euh, McKinsey. Et là, euh, euh, ça, ça, se trouve être euh, euh, McKinsey, c'est une firme, euh, c'est au niveau de, de, des affaires, de, de ce qui se passe au niveau de l'économie. McKinsey a découvert que 20 des PME en Italie et en France pourraient déposer leur bilan dans les six, des six prochains mois. À l'instar des États-Unis, les PME européennes représentent les deux tiers de la main-d'oeuvre et au moins la moitié de la valeur ajoutée économique. Un nouvel effondrement des PME est un signe avant-coureur d'une reprise économique qui ne ressemble pas à une reprise en V. Donc, en France, comme vous le savez, euh, en Europe en général, je pense, c'est un peu partout, en Allemagne aussi, on continue à, à, à mettre des mesures, à imposer des mesures très, très, très drastiques au niveau du confinement, du couvre-feu, et, et vous, vous avez ça, mais je pense que ça va arriver aussi, les couvre-feux... Euh, Écoutez, j'ai je, je, je, de la difficulté à comprendre tout ça. J'ai vraiment, vraiment de la difficulté à comprendre tout ça, surtout pour, euh, puis on doit le dire, c'est pas euh, moi qui le dis, c'est les statistiques, là. c'est une maladie, euh, oui, qui est grave pour les personnes âgées, plusieurs personnes âgées décèdent, tout ça, c'est un vrai virus, c'est pas, imaginer rien, mais par contre, au niveau des conséquences, des mortalités, c'est pas plus qu'une grippe, que les grippes, euh, les grippes à toutes les années, donc euh, euh, là-dessus, pourquoi qu'on met tant de mesures oppressives au niveau de l'économie. Je sais... Je vous en ai parlé souvent. C'est le grand récepte qui s'en vient. On essaye de, de, de, de faire crainte. Ben, on dit le vaccin, c'est plus que ça, parce qu'au niveau du vaccin, euh, beaucoup de personnes se font pro vacciner. Je pense que ça va vraiment plus loin que ça. C'est économique. Donc, euh, ça, c'est la première nouvelle. 50 des petites entreprises euh, euh, vont faire faillite en Europe. Et l'envoyé spécial euh, de l'OMS sur la COVID réitère. Vous savez que l'envoyé spécial de l'OMS avait dit que c'était n'était pas bon le confinement, c'était n'était pas bon au niveau psychologique, au niveau économique, tout ça, Mais il réitère le même discours, là, réitère sa mise en garde contre le verrouillage en tant que plan de lutte contre le coronavirus. Donc, alors que l'Allemagne, la France, se prépare à se plier à de nouvelles mesures de verrouillage pour lutter contre la propagation du COVID, un envoyé spécial de l'Organisation mondiale de la santé réitère la mise en garde antérieure d'utiliser des verrouillages comme méthode principale de lutte contre le virus. Donc, il réitère la même chose qu'il avait dit peut-être deux trois semaines. Euh, donc, euh, ok, on va aller ici. Je vous avais parlé des fameux produits dérivés avant de passer dans le vif du sujet. Et c'est un... Ben, l'article, elle dit tout simplement ce que je vous avais dit. J'avais dit euh, 1,4 milliard, ben c'est un... On est rendu... Ben, c'est peut-être 1,4 milliard quelques, mais on, on arrondi dans l'article, ce euh, serait 1,5 milliard... Un, un, un, 1 million 500 milliards de produits dérivés. Donc euh, les produits dérivés, c'est effrayant en tant que quantité euh, d'actifs pourris qui sont dans le système. Il n'y a que deux façons de résoudre le problème d'un système financier qui détient un ben c'est ça. 1,5 million de produits dérivés, dont plusieurs banques sont insolvables. Le cube, ci dessus montre la valeur des produits dérivés en circulation. Ça, c'est ça, 1,5 million 500 milliards. <rire> est un montant astronomique comparé à tout l'or jamais produit ou l'or détenu euh, par les banques centrales. Donc, euh, <rire> c'est immense. Ça, c'est euh, 700 trillions. Ça, c'est tout l'or qui a jamais été produit, euh, qui est réel, qui est tangible. L'or... Euh, c'est quelque chose de réel qu'on peut toucher, qui euh, qui se trouve à être aussi. Euh euh, euh, comment je pourrais dire une, une confiance que l'humain a toujours eue. Euh, c'est un, une croyance qu'on va dire oui c'est une croyance mais c'est euh, ça fait des millénaires qu'on croit en la euh, que l'or c'est de la richesse et parce que le métal ne termine pas mais aussi euh, le métal est rare aussi euh, le métal est beau aussi mais c'est une sécurité humaine qu'on s'est toujours donnée et euh, encore aujourd'hui 2020 c'est plus que jamais pertinent. Et on voit ici euh, les produits dérivés à comparer euh, euh, sur ces lords que les banques centrales possèdent. Donc, euh c'est immense les produits dérivés et on va terminer avec ça puis c'est surtout là-dessus que je voudrais focusser on dirait qu'un crash classique d'octobre est en route, euh, prévient un stratège du marché euh, ça, ça se trouve être un stratège qui vient d'écrire ça hier, hier on est le 30, aujourd'hui c'était le 29 octobre euh, et il parle de panique euh, on pourrait avoir euh, vraiment une panique juste avant l'élection, bon il reste une journée demain ou, ou peut-être en novembre aussi peut-être après l'élection, peu importe euh, et on dit on parle des, du le verrouillage euh, hivernaux, oui, la crainte concernant la deuxième vague, maintenant la troisième. On parle, de, bon, on parle quasiment de vague éternelle. Donc, ce qu'on veut, c'est tuer euh, la petite entreprise. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup de personnes sur le chômage. Les banques centrales vont réinjecter. Mais est-ce que ça va repartir l'économie réelle? Vu qu'on va être confiné encore plus, il y a de quoi qui ne fonctionne pas, je ne comprends plus. Je ne comprends pas, mais de toute façon, c'est ça. On vit ça. C'est quelque chose qui s'est jamais vu. Donc, euh, ouais, ce stratège-là craint un, un crash. Et euh, à, à la fin, on va les voir rapidement. Euh, ici, je voudrais vous faire une comparaison de ce qui est arrivé dans le passé. On va commencer par 1929. Je vais, vous avez déjà parlé de ça. Euh, ici, ce qu'on voit tout simplement, on va mettre ça comme ça. Ça, ça se trouve être le Dow Jones en 1929, là qu'on a eu le premier crash, et ensuite on a commencé à descendre comme ça. Et euh, ça, ça se trouve être les minières, minières euh, d'or. Ben, C'est Homestake. Je vous en avais déjà parlé et euh, ce qu'on a connu lorsque euh, le marché a commencé à descendre, à cracher, à descendre la crème. Je ne sais pas si c'est ça qui va arriver. Là. Je vous dis pas que c'est ça parce que la banque centrale va injecter encore et peut-être qu'on a encore du euh, de la hausse là. Euh, peu importe là. Euh, on est peut-être ici là. Les autres ils disent ici, mais on est peut-être rendu ici. Là, on commence à monter les minières aussi et on continue la folie. Mais lorsque ça va descendre ici, regardez ce qui est arrivé. Euh, les minières, d'or. l'or et les minières, d'or. Ce ben, c'est pas l'or parce que dans ce temps-là, c'était un prix fixe, mais les minières ont commencé à exploser. Euh, ça, c'est arrivé en 1929. Euh, J'avais pris ça d'un autre graphique que je vous avais montré similaire. Euh, euh, la situation est arrivée aussi en 1973, lorsqu'on a eu euh, le marché qui a commencé à, à descendre tranquillement c'est un crash c'est une crise qu'on avait là, en 1973 après que l'or a été détaché du dollar américain et on voit très très bien ce que les minières c'est Barry Gold là. puis dans le fond en passant Homestead c'est Barry Gold qui l'a acheté dans les années 90, je pense. 80, 90, je me souviens pas. En tout cas. Euh, donc, l'or, c'est la, la ligne jaune ici, a pris du galon jusqu'en 75, même c'est jusqu'en... Ici, on avait une petite correction, 75, du surplace, et ensuite, ça a monté jusqu'en 80, tandis que les marchés, eux, corrigeaient. Donc, l'or, la, la, les milliards d'or étaient garantes encore en 29, en 70, après la... la euh, qu'on ait séparé l'or du dollar américain. Et la dernière euh, le dernier graphique, ça montre la même situation qui est arrivée en 2000. Euh, les mines d'or, les miniadons ont monté. Euh, le creux avait été atteint en 2011. 2001, début 2001, je me souviens, 254 On avait eu la dégringolade. Ensuite, on a eu quand même une longue période jusqu'en 2008. Ça, ça se trouve être sur le Nasdaq. Et l'or, elle a connu euh, de la gloire bon, aussi. Elle est partie de 254 jusqu'en 1921. Euh, C'est la dernière euh, grosse hausse. On a eu trois hausses. Euh, celle de ben 29, euh, les minières. Euh, celle de 70. Euh, à celle de 2000, et là on est rendu à notre euh, nouvelle euh, hausse qui a débuté en 2019, euh, que la cassure de 1365 est arrivée. Donc, euh, on va terminer en allant voir rapidement comme ça, les, ben, les futurs sont à, à la baisse. Euh, je vous dis pas qu'on qu va avoir un, un crash comme l'article disait, je vous dis simplement que... Euh, on a une situation qui est quand même... Ah, Peut-être j'avais tracé des lignes. Je vais aller. Excusez, ils ne sont pas là. Parce qu'on va terminer avec ça. Euh, ça, c'est la, la journée d'hier. Bon, c'est ça ici. Comme je vous avais montré, euh, je ne dis pas que ça va arriver, mais dans le fond, on a été tapé ici le sommet. Donc, là, on est en correction. Aujourd'hui, ça corrige encore. Est-ce qu'on va avoir du, de la baisse jusqu'au... Euh, euh, ben, je dis après la même élection, parce qu'il va y avoir du trouble-fête aux États-Unis, est-ce qu'on va avoir, aller toucher ça ici? Euh, je ne sais pas. J'ai aucune idée. C'est pas moi qui décide. J'observe le marché. Mais mm -hmm. potentiellement, ça se pourrait. Ou, euh, si de l'argent est injecté, euh, on pourrait aller euh, dans ces coins-là, ici, là, dans le 2900, là, qui se trouve être euh, le premier pic ici, peut-être, on ne sait pas, et que ça pourrait repartir en euphorie, vu qu'on va avoir beaucoup, beaucoup d'argent. Mais au niveau de l'or et des minières d'or, c'est là qu'il y a toute la différence. C'est qu'on se trouve à être euh, une consolidation euh, qui pourrait encore faire descendre le prix de l'or... Euh, Lorsqu'on va avoir l'élection, dans une coupe de jours. Euh, mais au niveau du long terme, on est dans du solide et c'est là qu'est toute la différence. Euh, GDX, c'est la même chose. Euh, on est dans du solide. On s'en va dans une tendance haussière et euh, c'est du long terme. XAU, e, c'est la même chose. Donc, euh, il faut pas, euh, dans, au niveau de l'art, de, de pas se troubler de, de, euh, des, des pics émotionnels, parce qu'on a souvent des baisses assez raides, mais c'est très, très émotionnel. Euh, donc, euh, non, là, on attend quest ce qui va arriver euh, au niveau du euh, euh, de l'élection, mais on se revoit bientôt, puis on, on suit ça de très près pour vous.